Bonjour, je m'appelle François Hubert, je suis le dirigeant et cofondateur de Chemwatt, une start-up qui, qui développe une technologie de, de stockage d'énergie. Les énergies renouvelables deviennent compétitives et donc on n'a plus affaire à des énergies seulement propres mais aussi des énergies rentables. Et donc ça génère une, une arrivée massive d'énergie renouvelables, donc d'énergie intermittente sur les réseaux. Et ça, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, il va être important de, de stocker cette énergie et c'est pour ça qu'on développe une, une technologie euh, particulièrement adaptée à ce, à ce problème. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. L'université de Rennes 1 est une grande université reconnue au niveau de, de la recherche et notamment en chimie, donc via l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Et euh, le fait d'avoir ici une, une, une start-up qui s'est développée, eh bien, ça engendre sur le terrain un relationnel qui est vraiment important puisqu'on a les outils qui sont là euh, sur place. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce que tu avais développé au départ finalement Tu ne cherchais pas à faire une batterie à L'objectif à l'origine, c'était de faire de la synthèse, donc on, on travaillait sur des molécules organiques et donc c'est tout le potentiel finalement qu'on a vu sur ces molécules euh, redox qui pouvaient remplacer avantageusement tous les systèmes euh, issus des minerais, euh, fer, plomb, euh, même le lithium hein, qu'on qu retrouve. Et puis le deuxième avantage qui, qui, qui est vraiment important, c'est leur euh, biodégradabilité que l'on ne retrouve pas avec les, les, les autres solutions en fait. Alors ça, c'est donc l'échelle à laquelle on a travaillé au départ euh, pour, pour développer la technologie et sur laquelle on continue toujours à travailler pour développer de nouveaux composants, de nouveaux électrolytes. Donc la, le, le, le cœur de la batterie euh, bah, se situe euh, ici. Il se compose, bah, euh, c'est à l'intérieur que se retrouvent les fautes graphite et c'est à l'intérieur de ces fautes que s'effectuent les réactions électrochimiques qui sont les réactions euh, redox. Cette, ce, ce, cette utilisation des fautes, Finalement, c'est une, une histoire dans le laboratoire euh, d'électrochimie à Rennes, euh, il faut le signaler, qui, a été, qui date depuis euh, la fin des années 1970 à 80 avec nos, nos, nos anciens patrons qui travaillaient dessus, et cette histoire toujours continué, donc au début de l'électrosynthèse, on se retrouve avec la batterie, mais des travaux sont toujours en cours pour d'autres types d'applications, c'est vraiment euh, important et intéressant tout ce qu'il y a à faire avec ça. Quoi. Donc il y a... Euh, un feutre à l'intérieur, ici c'est un collecteur, c'est là où on va récupérer euh, le courant. Une membrane qui va séparer euh, les deux feutres, et puis un autre feutre de l'autre côté et le collecteur. Donc c'est très compacté. Alors ce qui va se passer, donc, c'est effectivement les, les, les électrolytes, les liquides qui sont dans ces deux réservoirs ici euh, vont être amenés dans la cellule par ces pompes, là à travers les tuyaux. Euh, sous l'action du courant électrique, ils vont être chargés euh, progressivement en, en retournant finalement ensuite au réservoir. Et dans la, dans la deuxième partie du cycle, on va de nouveau les ramener vers la cellule pour qu'ils restituent l'énergie électrique. Donc ça, c'est le prototype qu'on a réalisé l'année dernière où on va retrouver la cellule de conversion d'énergie les réservoirs d'électrolytes et le système de pompe par lequel on va amener les électrolytes dans les cellules pour la conversion d'énergie. Et aujourd'hui, après trois ans de travaux, on est arrivé à des démonstrateurs d'entrée de gamme industrielle où là on est sur un démonstrateur ici de 30 kW avec des réservoirs d'électrolytes qui font plusieurs mètres cubes. Et l'avantage évidemment de cette configuration, c'est qu'on va pouvoir mettre... Autant d'énergie qu'on veut en mettant autant d'électrolytes qu'on veut ici sans nécessairement changer les stacks et la, la conversion d'énergie euh, et donc on peut, on peut travailler avec ces matériels là euh, vraiment à l'échelle industrielle sur des applications commerciales. L'intérêt d'être de, de, lauréat de, du concours mondial il n'est pas uniquement financier effectivement ça va nous apporter une aide extrêmement importante euh, mais c'est aussi euh, la reconnaissance de la, de, la, de la validité ou de la pertinence de notre projet. Oui, ce prix c'est vraiment un, un aboutissement, enfin un aboutissement, c'est une continuité qui va nous permettre ben, d'installer au niveau du laboratoire des appareillages adéquats pour encore augmenter nos, nos résultats. Ce qui permet, et ça c'est aussi intéressant, de redonner ça au niveau des enseignements, des cours, stockage énergie, énergie, et c'est vraiment un plus et on le voit quand on regarde les étudiants. Ils ne discutent pas, ils, ils écoutent, et ils posent des questions et ils sont intéressés parce que c'est des, des sujets qui sont actuels. Et on s'aperçoit que tous nos jeunes sont vraiment, vraiment intéressés par ces problèmes qui sont là euh, de société. Industriellement, commercialement, euh, on a réussi à faire quelque chose qui a été reconnu par un jury qui est quand même, euh, compte tenu des sommes en jeu, hein, c'est des jurys vraiment d'experts qui savent très bien de, de quoi ils parlent. C'est aussi un, un, un soutien pour, pour l'équipe, pour, pour nos financeurs qui démontre qu'on est capable de faire quelque chose qui vaut ce type de financement.